Salut Troguez, ouais, alors on est sur le SROG 2 LES, ça se passe sur PS3 et euh, 360 et PC Tout ça en téléchargement évidemment Donc vous allez voir Cocorico Ouais Cocorico parce que c'est développé par Arkido <norm Awak seg inherently> euh, Donc c'est développé oui par Arkido, c'est édité par Sega euh, donc c'est une création française, euh, très originale. Ouais, euh, un jeu coup, japonais qui est édité par le Ouais et c'est quand même là, vraiment, veux... vraiment génial. Voilà bah on va parler du principe. Euh... Alors donc c'est un jeu de plateforme aventure. Euh, en 2D ou en 3D. 2D, 2D, 2D, 2D, 2D, 2D, 2D, 2D. Euh, on va pouvoir envoyer tout de suite sur l'histoire. Bah alors explique. Ah mais c'est tout mais c'est parfait. Donc l'histoire c'est donc vous êtes H, oh, le prince des enfers puisque votre. Et les la là. Ouais. Euh, donc il faut lui personnaliser son look euh, et tout Et donc vous êtes H et vous êtes le prince des enfers sauf que euh, vous êtes qu'à section de père, sauf qu'il y a des euh, photos de vous à poil qui circulent sur Enfernet <rire> Et donc vous devez retrouver euh, le mec euh, qui les a postés pour les supprimer et le goûter Et vous devez, vous devez aussi. Ok ça marche, donc au niveau du gameplay plutôt que... Donc il euh, faut tirer avec les armes, c'est un fonctionnement assez particulier, il faut jouer avec les deux joysticks Au début on se dit euh, comment je vais faire mais au final on s'y arrive et donc ça c'est quoi le truc où tu dois mettre un drone en fait là je dois maintenir c'est un peu un 2-3 soleil en fait il y a des QTE comme ça pour buter les monstres et après ça fait une animation marrante c'est vraiment sympa c'est un petit peu joli en va pas non non ça va ouais moi je trouve les animations sont vraiment marrantes les QTE aussi il y a des petits QTE pour les boss sinon un gameplay ou c'est pas les boss tu butes ça pendant tout le jeu et euh, donc euh, le gameplay de Joystick, t'as déjà vu ça ailleurs ou... Non mais oh. au début on se dit comment comment je vais faire mais au final c'est assez intuitif. Donc c'est le principal intérêt du donc jeu correct. ou c'est plutôt... Euh... Euh, bah c'est assez original en fait comme jeu, euh, puisque ça met vous tirer et tout, vous butez tout le monde, les animations sont marrantes. Euh, on prend vraiment beaucoup de plaisir à ce jeu. Combien euh. de diamants Je trouve que l'univers, l'ambiance de l'univers me faire un peu penser à Rayman Ouais. pas bah, non plus ça copier. Ouais, il ne fasse pas non plus du copier. Donc là, il y a que ces bandes-là où vous pouvez récupérer de la vie. Hein. Même si vous mourrez, vous repartez avec de la vie que vous avez euh, au précédent point de sauvegarde. Et les mecs qui ont fait, ils ont fait autre chose aussi ou pas euh, Pas que je sache. C'est euh, intéressant de vous aventurer sur le sujet. Ok, bon, on va pour la deuxième partie alors. Ok. Et donc les mécanismes de jeu, ouais, voilà, c'est un peu à l'intérieur du jeu, c'est assez original. Ouais, c'est original. Donc là, je viens de rater le QTE, donc je viens de faire un peu de ma vie. Pourquoi y a un qui dort sur des robots Parce que justement je dois le ramasser <rire> mais à chaque fois je me rate. <rire> Donc je perds de... En fait dès que tu rates le QTE tu perds de la vie. Allez Bon ouais. Ok. Happy birthday Mais <rire> des monstres c'est un peu psychédélique. Hein. <rire> <rire> mais la première fois parce que quand tu fais les premiers monstres, c'est vraiment surprenant.. Putain, on... Je m'attendais pas vraiment à ça comme jeu. Okay. Bon on va progresser un peu dans le jeu et on se retrouve dans la deuxième partie. Ouais. Donc, voilà dans un niveau un peu plus avancé dans le jeu. Ouais, c'est le Et euh, donc euh, en fait en, en reparlant de, de ça, en fait, j'ai compris qu'il y a une faible rejouabilité. Ouais, il y a une faible rejouabilité, j'étais obligé de recommencer le jeu pour les besoins de ce trogue parce que j'ai fini. Ouais, et en fait le euh... problème, le, le gros problème c'est que comme le but en fait c'est de tuer les 100 monstres. Mais voilà, bizarre, les monstres pour un... avancer en fait. Voilà, euh... et que quand on veut rejouer en fait les monstres sont plus là, il n'y a plus de gros intérêts. C'est un peu dommage. Ouais c'est un bon, peu dommage. Ah, il y a un bien coup... une bonne mission qui reste ouverte, ou personnellement j'aime pas du tout. Okay. C'est je C'est le seul moyen pour reprendre ta ouais. D'accord Et donc euh, les, euh, les monstres sont un petit peu tous délirants. Ouais, Ils ouais. ont tous une petite description amusante, ouais, comme ouais, le, ouais, le, le, ouais. le mec stagiaire. Euh. Oui, il ouais, y a un boss stagiaire, le premier boss il est pas très fort. Parce qu'en fait, les stagiaires, par exemple, la statue de, de Bac, et de Pâques ces mecs ont toujours blasé. On pourrait penser qu'être propriétaire d'une gentière en un minimum joie. non. Et aussi dans les descriptions de monstres, le jeu aime bien t'insulter de sale jeunes. Ouais. On n'y en pas encore, là on est encore assez loin. Mais... Par exemple, il y en a un, ça ressemble à un DJ, il dit qu'il adorait mettre des phases B. Donc graphiquement parlant, c'est quand même assez délirant comme univers. Ouais, c'est très joli. C'est assez parlant. Il y a toujours des références. La description de celui-là que j'ai douté, c'est marrant. Zeus, Ouais, il s'appelle Zeus, en fait. il dit non, vous ne m'avez pas vraiment fait, on pourra voir un peu à l'avoir douté. Voilà, celui-là, il est chiant comme puté. En fait, il y a plusieurs côtés, ouais, mais c'est toujours les mêmes. Ouais, euh, mais il y en a quand même un paquet. Hein, euh, mais les animations sont toutes marrantes. Hein. D'accord. Et le niveau bande son, c'est excellent. Ah ouais, c'est très, excellent niveau bande son. Surtout, il y a un, un des niveaux, c'est euh, vous êtes dans l'espèce espèce de monde des bisounours en fait, et donc l'ambiance et la bande son euh, sont absolument géniaux. Surtout que la des enfers là, il peut être complètement calmes dans un monde <rire> des bisounours. <rire> Okay. Et il y a plein de références aussi au monde du jeu vidéo. Ouais, il y a une référence à Dragon Ball, il y en a eu une à Sonic. En kirin time, en plus. Ouais, time pour Zelda. Euh, je pense qu'il y en a encore d'autres. que j'ai Et il y a y voir, des niveaux où vous n'avez pas d'armes, pas, pas, pas, pas de fourreur, là où il faut simplement vous abrouiller pour utiliser les armes à avantage. Ouais, ça, ça c'est la phase que j'ai un peu moins. De moi, moi, les à ça. Et donc il y a des DLC aussi. Oui, il y a des DLC qui sont, qui ont l'air de s'apparenter à des quêtes annexes. Je ne suis pas trop renseigné là-dessus. Donc ça, le, le jeu est suffisant comme ça, le jeu, suffisant comme ça le jeu est suffisant comme ça, parce que j'ai quand même envie de ranger du et ce jeu est pas excellent. Bon alors, sans euh, avoir euh, la proportion de Nord-Coréenne, est-ce que tu peux nous donner la liste plus globale euh, Bah franchement, en défaut, je ne vois que les phases où H n'a pas d'armes. Il y a aussi une phase avec le sous-marin qui est un peu plus loin dans le jeu et qui n'est pas très narrante parce que le sous-marin, il... Le sous-marin il est sympa en Google en fait. Il y avait aussi des références à, à, à Sotoban, ça a l'air avec des caisses. Ah oui, il y a des caisses. ne pas aussi, il y a pas, y a pas autant d'affections dans Sotoban. Sotoban, c'est vrai, il est chiant aussi. Euh... Ok. Bon bah sur ce, on va vous dire salut hein. Salut Ah oui, il a l'air excellent.